Bon, à quoi je vais jouer cet après-midi? Hmm. Je pense que le choix est assez facile. Mais. Mais c'est parce que j'ai choisi! Eh bien salut à tous, c'est Spiny et aujourd'hui je vais vous faire découvrir un serveur Fortnite sur Minecraft Pocket Edition. Donc quelque chose qui est assez nouveau. Le serveur comporte un Battle Royale qui est assez similaire à, à, au jeu Fortnite. Je pense que finalement on va y jouer maintenant, donc voilà le Battle Royale qui se situe juste ici. Donc si vous voulez y jouer, l'IP et le port sont dans la description. Euh, sur ce, c'est parti, on va essayer de rejoindre une game. Donc là on peut voir la map directement pendant qu'on patiente, alors je trouve ça un peu débile parce que du coup on peut voir les coffres, mais euh, pourquoi pas j'ai envie de dire. Alors par contre la map est assez euh, est grandement même différente que celle de Fortnite, hein. c'est pas du tout la même, mais les armes vous allez voir, ils sont identiques. Alors euh, identiques, euh, j'ai testé 2-3 euh, games l'histoire euh, de voir ce que ça donnait. Et euh, ils sont un petit peu buggés, mais ça marche. J'ai réussi à tuer des gens avec ces armes, donc euh, on va voir ce que ça donne sur cette game. Ça va commencer dans 10 secondes. Hop. Donc on peut voler à travers l'île, ça c'est vraiment pas mal, avec à l'aide de, des élytras. Euh, donc on va aller ici. Je ne sais pas du tout euh, s'il y a des coffres ici, parce qu'il faut dire que avant je... Je suis allé un peu aléatoirement dans les maisons. Ok, c'est bien un coffre. Donc, regardez. Oh, magnifique. On a une SCAR dès le début. C'est pas incroyable. Donc, vu que c'est sur Minecraft, je sais pas si c'est aussi puissant que sur Fortnite. Mais on va essayer de se battre avec. Alors. Euh... Ok, semi-auto-sniper. Alors, j'ai vu aussi qu'on peut. Voilà, on peut zoomer avec ce qui est. Franchement ça je trouve ça pas mal hein. C'est pas dégueu Par contre c'est pas du tout comme Fortnite parce que du coup on n'a pas l'effet de surprise On voit un petit peu les... Le nom des autres joueurs vu qu'on est sur Minecraft mais bon c'est pas très grave okay, Du coup voilà il y en a un là-bas Alors on va essayer de bien se stuffer Alors on a un sniper Lui aussi Ouais il zoom c'est magnifique Par contre je sais pas si ça va... La portée c'est la même hein. Qu'on est sur Minecraft faut pas exagérer euh, quatrième coffre oh oh oh oh oh oh oh okay. Qu'est-ce que c'est que ça Ah c'est le... C'est la mer noire C'est le rafale Oh il y a un mec juste là Attendez, on va essayer de le tuer Ah mince Je crois qu'il est sorti, non Ne t'enfuis pas Reviens, s'il te plaît. Je veux parler avec toi. Ok, ça marche. Alors, par contre, on tire comme des patates. On va essayer d'aller à la pioche. Waouh, wow, il a poussé une TNT, mec Ah oh, non, il est juste là. Voilà, on le tue à la pioche. Tiens, prends ça, petit panda. Oh. Non, en fait, j'aime bien les pandas, du coup, euh... je suis désolé, je voulais pas te faire ça. Bon, j'ai tué à la pioche parce que vous avez pu voir qu'avec les armes, c'est assez difficile de toucher. En fait, on voit pas le... les balles qui partent, donc euh... c'est pour ça que c'est pas oufissime, quoi. Oh, alors là, on vient d'avoir un, un... Ah ouais, on a quand même pas mal de tactical, j'avais pas vu. Je pensais que c'était mon premier. Euh... Alors, on a aussi ça, je sais pas du tout à quoi ça sert, mais je crois que c'est pour construire. Ah non, en fait, ouais. Enfin, c'est des blocs pour construire, quoi. Alors, on a des bombes. Ça, ça marche par contre, donc on va, on va mettre ça ici. Attendez, je vais essayer de faire ça bien quand même. On est que 3 joueurs, purée. C'est passé vite, non, mais je crois qu'on était que 10 à rejoindre. Ouais, on n'est pas 100 comme dans Fortnite, mais. Parce que la connexion ne le supporterait pas, mais mais c'est quand même pas mal. Alors il reste 5 minutes avec le death match. alors je sais pas s'ils auraient pu faire une zone comme sur Fortnite, euh, ce qui serait euh, vraiment euh, pas mal, pour le coup. Parce que euh, c'est vrai que le death match euh, se battre avec... What Oh non, on me tire dessus. Oh purée, attendez. Oh non, ils m'ont tué avec la skia Ok, bah je suis mauvais en fait. Bon alors, du coup, je vous propose de refaire une partie, on y e go. On va essayer de, de faire plus de kills et peut-être d'arriver premier, on ne sait pas. Alors, je vais essayer d'aller sur l'autre partie de la map, je ne sais plus où elle était. Euh... Ah, voilà, c'est là-bas. Ok, on va essayer d'aller là-bas pour voir ce que ça donne. Il y a déjà un mec, par contre. Voilà, Ok. Ok, bel atterrissage, magnifique. Hop, j'avais vu des coffres ici, pendant le chargement. Donc, on va prendre ça. Voilà. Alors, il y avait un mec aussi là-bas, voilà. Je sais pas si on y va direct, on va prendre déjà les coffres là. On va pas trop se... Un sniper. Euh, je vais prendre ça parce que je sais pas viser. Et Hop, voilà, direct et boum. Je te one-shot, mon gars. Puis il me visait par derrière. Sérieusement. Bon, en tout cas, j'espère que ce mini-jeu vous plaît. C'est vrai qu'il est pas mal, ça change des... Euh, des anciennes choses. Ouh, purée on a, on a trois bombes. Ça, c'est pas mal. Ça change des anciennes choses. Et c'est vrai que le Minecraft commence à se faire vieux. Et voir des nouvelles choses, bah, ça fait plaisir. Alors, du coup, je sais pas... Si c'était le mec euh, qu'on a vu ou si c'était euh, s'il y a encore quelqu'un sur cette île. Mais en tout cas, on se stuff bien, on a 4 bombes. A savoir que les bombes, c'est franchement pas dégueu. Hop. Oh bah Il y a encore plein de coffres. Le mec, en fait, il est parti directement sur moi, j'ai l'impression. Et il a voulu... Euh, il a voulu me tuer, mais je l'ai tué avant. Donc on a 6 a bombes, les gens. Avec 6 bombes, on peut, faire, euh, on peut faire pas mal... Par contre comment on utilise Ok c'est comme ça, oh purée Oh, C'est un tremplin ça, oh ils ont fait aussi le tremplin c'est marrant C'est le truc qu'il y a sur euh, Fortnite Je crois qu'on est tout seul sur notre île, sur notre petite forteresse Hop on a 7 bombes Oh purée, ça va faire des ravages ce truc Aïe ah, ah. <rire> J'ai cru que j'allais tomber par contre Ok on est plus que 3 personnes, comme avant, est-ce qu'on va se faire tuer ou on attend Non je vais peut-être, ouais je vais peut-être me propulser comme ça, hop, wow, magnifique, oh non, après j'ai failli tomber comme une, une petite, ok j'ai vu un mec là-bas je crois, dans la maison, tout là-bas, on va lancer des bombes, ça va lui faire peur. Coucou Ok, il est là-bas. Ok, peut-être qu'il se doute de rien, peut-être qu'il y euh... a... Alors, je devrais peut-être pas rester comme ça. Il est où Mais il est où, le mec Sérieusement, j'avais vu son nom, mais il a... Ça... Oh Il y a un petit coffre, là. Hop. Ouais, bon, on va prendre les munitions. Hein. Parce qu'avec 4 tactical shotgun, je pense pas que ça va me servir. Par contre, le mec a complètement disparu. Ah non, il est là. Alors, what Ok, j'ai mal positionné bombes je crois qu'il est à l'intérieur voilà il est à l'intérieur on va essayer de le canarder purée battle royale avec des bombes on dirait ce bitum c'est tellement marrant ok j'ai plus de bombes j'ai trop mal joué par contre tactical shotgun euh Pourquoi j'arrive pas à le viser Oh purée <rire> Il s'est mis une bombe sur lui, quel abruti Bon allez, on le rush Viens par ici Yes On le termine à la pioche Oh purée La sainte pioche Tiens, ça me rappelle quelque chose truc. Allez c'est parti on va essayer de choper le dernier gars euh, Je suis plutôt bien stuff Enfin je suis full en fait Je pense qu'on peut, on peut faire quelque chose On n'a pas de bombe par contre C'est vrai que c'est dommage Les bombes c'est pas dégueu hein. Bon il avait pas de bombe sur lui C'est dommage Bon allez le dernier mec Où es-tu mon petit gars J'espère faire un top 1 Ça serait vraiment pas dégueu euh, sur ce nouveau mode de jeu. Quoi Purée Mais non, mais mec Sérieusement Bon bah, GG. Je suis arrivé deuxième. Ah c'est dommage quand même, je l'avais pas vu le gars et il était, j'ai l'impression qu'il était AFK, oh j'ai le seum. Bon bah voilà, euh, désolé pour euh, ce gameplay, je... c'est vrai que j'aurais pu faire euh, un top A. bon sur ce je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous aura plu euh, cette petite vidéo, et euh, du coup euh, bye.